Toronto. Hey, salut, toi. Regarde, on a reçu une caisse de tasses. Elles viennent de partout autour du monde. Celle-ci, elle vient d'Ecalouite, au nord du Canada. Voyager, ça coûte cher. Et je viens juste de commencer à travailler au magasin de Monsieur Giletou. Donc, j'ai pas assez d'argent. Mais j'aimerais ça, voyager. Oh, une mamie gâteau. Est-ce est que je peux vous aider? Ah, Christopher, ai... Oh, Christopher! Wow! Oh, <rire> vous avez eu des tasses de partout! Oui. Oh, laisse-moi voir. <rire> oh, ça... Oh, oh, oh. oh, allons oh, <rire> ils sont vraiment floppés, des oui. tasses! Oui. Oh, l'Italie! Oh, wow. Ah, quoi d'autre? Euh, si. Oh, la Russie! Oui. Oh, wow. C'est une belle tasse. Ici, si nous avons... Voyons. <rire> oh, oh, oh ah, la Suisse! Oh, le pays du chocolat mmh. délicat! <rire> oh. Mamie, avez-vous déjà voyagé, vous? Ah, oh, mais moi, oui, c'est certain que j'ai voyagé. Euh, Laisse-moi voir. Euh, ah! Mais justement! Et caracette au nouveau brun souhait! Wow. Ah, les gens sont tellement gentils là-bas! Mmh. Oh, et j'ai visité le village acadien! Et J'ai mangé un gros homard rouge! Oh, j'ai oh, aussi fait un voyage sur mer en bête! Avec des gants, je fais oh, un Mamie, ça. mamie, elle <tousse> attends, attends, attends, attends, On oh, attends. y est, on y est! On est! me y <tousse> Tiens! Oh, <tousse> euh, J'ai placé est! Il reste plus qu'à balayer. est! <tousse> euh, ah. On oh. C'est parce que je suis pressé. Je dois aller au festival du méga giga sandwich de mini-vers. Oh, wow! <rire> Et pour oui. l'occasion, j'ai sorti 10 mini-monnaies de ma tirelire pour m'acheter un méga giga sandwich. Wow! Et 10 mini-monnaies pour un sandwich? C'est cher des leaders. Et surtout pour quelqu'un qui essaie de faire des économies. Des économies? C'est quoi ça, mamie? Euh, faire des économies, c'est de limiter ses dépenses, mais afin de garder de l'argent mais pour quelque chose que tu aimes vraiment, comme euh, oh, ben, comme ton voyage, par exemple. Hein? Donc, en faisant des économies, je pourrais voyager? Mais oui! Chaque mini-monnaie que tu n'utilises pas est une mini-monnaie de plus vers ton voyage du leader! Oh, mais mais <rire> wow. mamie, j'aime vraiment les méga-giga-sandwich. <rire> je t'explique! Que ce soit pour un vélo ou un voyage à Toronto Avant de faire une dépense Je m'arrête et j'y pense Ne pas gaspiller mon argent Faire des achats intelligents Car pour environ le même montant Au lieu d'un sandwich, j'en ai ça! <rire> <rire> <Sans> sandwich? Oh. <rire>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 ou un voyage à Toronto. Avant de faire une dépense, je m'arrête et j'y pense. <rire> <rire> Mamie, je veux apprendre comment faire des économies. Oh, oh, oh c'est facile, c'est facile. <rire> bon, euh... prenons oh, ton sandwich comme exemple. Ah, euh, si tu achètes un sandwich au festival, ça te coûte... 10 euh, mini-monnaies. Oh, parfait! <rire> oh, mais si au lieu, tu achètes un pain au mini-marché, ça te coûte... Euh, le pain coûte... <rire> Oh! Il coûte deux mini-monnaies. Oh, oh! Deux mini-monnaies. Oh! Parfait! Euh, quel genre de sandwich comptais-tu acheter au festival? Le meilleur, celui oh. au beurre d'arachide et oh, banane. Oh! oh quel <rire> bon choix! Et <rire> Donc, le beurre d'arachide, ça coûte combien? Il coûte... Oh, deux mini-monnaies. <rire> deux mini-monnaies. Oh, parfait! Parfait! Et les bananes, ça dit? Oh, les bananes. Euh... <rire> Elle coûte une mini monnaie. Oh, une mini monnaie, oh, parfait. Et donc nous avons tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire un sandwich. Oh, comptons maintenant comment vont coûter les ingrédients au oh, total. Bonne idée. Un, un deux, deux, trois, trois quatre un, et cinq mini monnaies. Et donc pour cinq mini monnaies, on a tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire plusieurs sandwichs. Oh, wow, wow. <rire> Ah, T'as raison, oui. Yeti. <rire> Les cinq mini-monnaies que j'ai économisées iront dans ma tirelire. Bravo, <rire> <rire> <rire> <rire> Yeti, je vais <rire> acheter tous ces <rire> ingrédients. Ah, oui, bonne idée. <rire> ah. Tiens. Que... Yeah. Oh. Merci de m'avoir aidé à découvrir comment faire des économies. Et toi, qu'est-ce que tu achèterais avec tes économies? Ah. Mmh. À la prochaine. Mmh. Bon, qui veut un sandwich? Oh hey! oui, oui, oui, oui. est-ce que tu pourrais ajouter euh, de la moutarde, des oignons et une petite fereboise? Tu Fais ça dans le même sandwich? Oh! c'est délicieux! Délicieux! D'accord! <rire> c'est drôle, <rire> <d> ami <'amigato>. gâteau! <rire>